C'est le dévionnet et je vais vous montrer un petit plan. Donc, le pattern de base, c'est main droite pied droit, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, pied, gauche avec accent, droite, gauche, gauche, droite, gauche, gauche, gauche pied, pied. Le retour du pied sur le 1 avec la main droite. Donc, Yeah.